Salut Adam! Salut Sylvie Ça fait un bail dis donc Ben oui mais tu sais je travaille beaucoup avec le tournage de la série vestiaire et tout, ça me prend beaucoup de temps. Oh j'adore, je te l'ai dit déjà, je oui, hein, suis vrai. fan. Oui D'ailleurs il faut qu'on déj. C'est vrai oui. Mais c'est hyper compliqué, il faut trouver un, un endroit accessible, il faut s'y prendre à l'avance. Une prochaine fois si tu veux. Non non, tu connais pas j'accède jacqui j'accède c'est une application, tiens regarde. En fait, ça répertorie l'accessibilité des lieux. Donc, regarde, hop, il y en a 10 autour de France Télé. Donc euh, là, autour de France Télévision, bah, tu as un restaurant de plein pied. 13h D'accord. Aïe, je suis trop content. <rire> Moi aussi, je serais, je serais très, très très content. <rire> Avec J'accède, l'accessibilité ne sera plus une excuse.